Salut l'internaute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Jamil. nous sommes le 26 juillet 2019, j'ai grandement besoin de vacances et c'est la canicule et voici le huitième numéro des 5 choses à se dire cette semaine. Ces derniers jours ont été complètement fous. Oui, je sais, comme c'est le cas de manière générale, hein, dorénavant, je le sais, je le sais, c'est chaque semaine quasi mission impossible de faire le point, tellement que leur stratégie ressemble à celle de la mitrailleuse, hein, c'est-à-dire tout faire en même temps et passer en force. avec la ratification du CETA, le point culminant de cette semaine, la réforme du régime des retraites. Macron nous l'avait promis sans qu'on ne le lui demande et il tient parole. C'est désormais acté, dans quelques temps nous serons tous au régime sec. C'est Édouard Philippe qui, le 12 juin dernier, à l'Assemblée nationale, durant son grand discours de politique générale qui devait donner le ton du second volet du quinquennat Macron, qu'il annonçait. Résumé et décryptage. L'autre grand défi de notre génération, c'est la mise en place d'un système véritablement universel des retraites. Nous avons aujourd'hui 42 régimes, 42 régimes de retraite qui assurent globalement un bon niveau de retraite. La France est un des rares pays où le niveau de vie des retraités est légèrement supérieur au niveau du reste de la population. OK, donc le système de retraite français fonctionne bien et assure, selon ses détracteurs même ici en la personne du Premier ministre qui s'apprête à le casser, un bon niveau de vie des retraités. Alors pourquoi on doit le changer Cependant, notre système n'est ni simple, ni simple, ni juste. Il pénalise les carrières courtes ou les carrières hachées. Ce constat est connu s'y ajoutent des inquiétudes légitimes concernant son avenir et son financement. Son financement Non mais c'est une blague Le gouvernement se plaint de ne pas avoir assez d'argent pour financer un service public vital pour toute la population et en même temps, vend tous les bijoux de famille à des privés alors qu'ils rapportaient jusqu'alors de l'argent dans les caisses de l'État. La Française des Jeux, Aéroports de Paris, Engie, Alstom, La Poste, les barrages hydroélectriques, les autoroutes et même peut-être bientôt les routes nationales. Rajoutons à cela l'ISF supprimé, le CICE et l'évasion fiscale. Ce sont des dizaines, peut-être même des centaines de milliards d'euros qui nous échappent chaque année. Avec cela, on pourrait financer plusieurs fois tous nos services publics. Pour ne pas changer, le gouvernement est malhonnête et nous ment sur une vision de la société qui profite en fait aux plus riches en broyant tous les autres. Ce nouveau système, que nous mettrons en place de manière très progressive, reposera sur un principe simple. Les règles seront les mêmes pour tous. En effet, avec cette réforme, et on le verra juste après en détail, c'est une harmonisation des régimes des retraites qui nous attend. Un nivellement, oui, mais vers le bas. Il garantira enfin, comme le Président l'a demandé, que les personnes qui ont travaillé toute leur vie ne gagnent pas moins que 85% du SMIC. Traduction, une personne qui aura travaillé toute sa vie à la chaîne, dans une usine, tiens au hasard celle de Bernard Arnault, deuxième homme le plus riche du monde, vivra avec 1020 euros en retraite. Ouais, soit pile le seuil de pauvreté. Quel beau progrès social quand même. Enfin, le Président l'a affirmé, nous devons travailler plus longtemps. Continuer à partir à la retraite deux ans plus tôt que l'âge moyen des autres pays européens, c'est demander à nos enfants de financer cet écart. Non non non non, dit arrête Arrête de nous mentir, d'être malhonnête Que l'on rétablisse l'ISF, que l'on supprime le CICE, que l'on combatte l'évasion fiscale. Et l'argent, on en aura bien plus qu'il n'en faut. Et les Français sont d'ailleurs très lucides. Déjà, l'âge moyen de départ à la retraite est supérieur à l'âge légal parce que nos compatriotes ont compris que grâce à leur travail, ils pouvaient bénéficier d'une meilleure pension. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Les députés qui réagissent ainsi ici ont tout à fait raison. Car le Premier ministre bah, se fout de notre gueule en fait, hein, tout simplement. Non mais qui peut témoigner ici, dans les gens, ben là, parmi vous qui me regardez, de sa volonté de partir en retraite plus tard, par liberté totale Évidemment, personne. Si vous travaillez plus longtemps, c'est parce qu'on vous y incite pour cotiser plus longtemps, pour gagner une retraite décente et ne pas finir vos vieux jours à la rue. Nous maintiendrons donc la possibilité d'un départ à 62 ans en ne bougeant pas l'âge légal, mais nous définirons un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps. Ainsi, chacun pourra faire son choix en liberté et en responsabilité. Un âge d'équilibre <rire> voilà la toute nouvelle expression de langues pour en réalité parler en fait de repousser l'âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans. Et en précisant le maintien de la possibilité de départ à 62 ans, tout en disant inciter les gens à partir plus tard, donc à 64 ans, le gouvernement dit tout et son contraire. Il sait que le sujet est sensible, brûlant, et use donc de subterfuges pour ne pas dire clairement qu'il repousse l'âge légal du départ à 64 ans alors que c'est pourtant ce qu'il fait. Parler en plus d'une liberté de choix offerte à chacun est complètement dégueulasse. Parce qu'en plus d'être faux, c'est fourbe. C'est d'un cynisme hors concours. Quant à la soi-disant simplification du système des retraites en passant à un système à points, c'est encore ici un mensonge. Et c'est François Fillon qui le disait, oui, en 2016. Le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça, ça, ça va régler le problème des retraites. Euh, le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue, ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Sans langue de bois, pour une fois, mais en se disant complètement pour cette réforme, hein, c'est normal, c'est Fillon, la droite, tout ça, il dit clairement que ce nouveau système à points a pour seule raison d'être de baisser les pensions de retraite. Et par la même occasion, créer de nouveaux pauvres vieux et de nouveaux jeunes chômeurs. Hein, pratique. Macron fait donc exactement ce qu'aurait fait Fillon, c'est à dire précariser toute la société plutôt que de faire participer les quelques ultra riches au financement de la société qui les enrichisse. Demain le niveau de nos pensions de retraite sera donc défini en fonction du nombre de points qu'on aura accumulés durant notre vie de travail mais surtout en fonction de la valeur de ce point. Valeur de ce point qui sera définie par l'état lui-même. Et quelque chose me dit qu'il ne sera ni généreux ni courageux de nous le dire en face. Les caisses de l'État sont vides, nous rabâchent en cœur et au quotidien tous les acteurs de la Macronie, des éditorialistes jusqu'au président lui-même. Et c'est parce qu'elles sont vides qu'il nous faut plus d'austérité pour réaliser des économies. C'est donc sans doute par souci d'économie que le couple Macron a dépassé de 5,6 millions d'euros le budget annuel de l'Élysée, ridiculement fixé à 109 millions d'euros. Mais, rangez donc vos fourches et vos guillotines, hein. je vous vois venir, hein. il y a une justification et une rectification. Si le budget de l'Elysée a explosé de quasi 6 millions d'euros, c'est parce que l'activité présidentielle s'est accrue. Autrement dit, ou sous-entendu, notre bon président travaille énormément pour le bien commun. Évidemment. Et pour rectifier le tir, hein, la rectification, le couple royal, le couple élyséen, pardon, a remboursé 5403 euros de frais de déplacement privé. Oui, 5403 euros sur plus de 5 millions. C'est correct. Le Figaro, connu pour être le quotidien français bolchevique hein, par excellence, nous apprend, enfin nous rappelle, que les vacances du couple Macron, par exemple à la Mongie, à Honfleur ou à Brégançon, tu sais là où ils ont construit une, une piscine toute neuve à 34 000 euros d'argent public, hein, ont coûté un peu plus de 100 000 euros cette année à la collectivité. Merci donc à vous tous d'avoir payé collectivement leurs vacances royales. Hein. Mais ce n'est pas fini, car Brigitte Macron, seule et surtout non élue, nous aura coûté 279 144 euros d'argent public cette année. Ajoutons à cela la vaisselle de l'Elysée, renouvelée pour un demi-million d'euros, mais aussi la moquette de la salle des fêtes changée pour aussi 500 000 euros. On crève le plafond. Et côté recettes, les ventes de produits dérivés de l'Elysée, dont je te parlais il y a quelques mois en vidéo avec humour et sérieux, n'auront rapporté que 27 833 euros. De quoi rembourser à peine une ou deux assiettes à pain. Ouais, ça existe une tapin. 266 pour, 213 contre, 74 abstentions. Le CETA a été ratifié à l'Assemblée nationale ce mardi 23 juillet. 266 députés. Seulement 266 personnes en bourgeoisie ont sacrifié 66 millions de Français sur l'autel du néolibéralisme roi. Du fric, de la finance, du commerce débridé, de la concurrence libre et non faussée. 266 humains mal élus ne représentant pas le peuple l'ont trahi et le condamnent. Dois-je encore te rappeler ce qu'est le CETA Cet accord de libre-échange entre la France, l'Europe et le Canada, qui vient parfaitement pallier au TAFTA, qui était la même chose mais avec les USA, car 81% des multinationales états-uniennes sont aussi implantées au Canada, permettra un joli balai de milliers d'avions et de bateaux transatlantiques polluants remplis de marchandises polluantes. Le CETA venant pallier le malheureux TAFTA, c'est un peu la même histoire qu'avec le vote de la constitution européenne en 2005. On avait dit non, ils ont alors changé le lieu et le nom, et ils l'ont fait passer quand même. Et c'est ainsi que 90% du texte du CETA est déjà appliqué en Europe depuis février 2017. Et oui, depuis cette date, l'export du pétrole canadien vers l'Europe a bondi de 63%, sans doute par le plus grand des hasards. Le vote solennel des députés français à l'Assemblée nationale mardi dernier concernait donc l'application des 10% du texte restant. Petit résumé pratique et non exhaustif, le CETA permet donc l'importation de produits manufacturés divers et variés, comme alimentaires, non conformes aux normes européennes ou françaises, notamment à cause de l'utilisation de farines animales, de pesticides ou encore d'antibiotiques dans les viandes par exemple. Ce qui bafoue notre principe de précaution et met en danger la santé publique partout en France et sur le continent européen. Souviens-toi d'ailleurs des centaines de morts qu'avait causé la maladie de la vache folle causée par les mêmes farines animales. De fait la mise en concurrence déloyale des agriculteurs français et européens avec ceux du Canada où les coûts de production sont bien plus bas pour les raisons citées juste avant la suppression de 98% des droits de douane sur les produits importés du Canada pour faciliter encore plus le commerce aveugle afin de doper artificiellement la croissance et l'instauration, et c'est là la grande nouveauté permise par le vote de mardi dernier, de tribunaux d'arbitrage privés dont les juges pourront permettre aux multinationales d'attaquer des états comme la France si les lois et les normes sociales locales viennent gêner leurs affaires commerciales. Pour faire simple, la démocratie, ou ce qu'il en reste, ira direct à la poubelle. Mais attention, malin, les bourgeois et leurs amis lobbies ont renommé les tribunaux d'arbitrage, qui étaient de plus en plus connus par le grand public, par des ICS, pour Investment Court System. En français, système de cours des investissements. Cours pour tribunal, hein Oui, on nous prend pour des cons. Ce mardi 23 juillet, le CETA a donc été ratifié de justesse en France quelques heures après le discours applaudi par ces mêmes députés de Greta Thunberg à l'Assemblée Nationale. Parfait cynisme. Néanmoins, pour que le CETA soit totalement effectif, il doit être voté dans chacun des pays membres de l'Union Européenne. Il suffit qu'un seul dise non, par exemple l'Italie, et c'est le projet actuel qui tombe à l'eau. En attendant, retrouve dans la description de cette vidéo le nom et les coordonnées de chacun des députés ayant voté pour ou s'étant abstenu mardi dernier pour leur envoyer quelques mots doux. Pour ce quatrième et avant-dernier point, un exemple criant de l'inarrêtable croissance capitaliste en dépit de tout bon sens social et écologique, j'ai nommé les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et qui dit Jeux Olympiques, dit forcément travaux pharaoniques et écocides aux frais de la collectivité. Hein, forcément, sinon c'est pas du jeu. Et au milieu des nouveaux stades géants et des routes toutes neuves prêtes à accueillir leur flot de voitures diesel, le village olympique là où vivront les athlètes et les officiels des JO 2024 durant 12 semaines. Question pour un million. Où sera construit le village olympique de Paris 2024 Réponse A. Sur une friche industrielle requalifiée en banlieue parisienne. Réponse B. Incorporée dans diverses dents creuses dans la ville elle-même. Réponse C, directement dans les 15e et 16e arrondissements, au plus près des riches bénéficiaires. Et réponse D, sur les ruines de logements et écoles pour pauvres à Saint-Denis. Ah, Mais quelle idée son grenu que de penser au bon sens écologique et social. La bonne réponse était la D, sur la gueule des sales pauvres du nord de Paris, évidemment. Blague à part, c'est dans le point du 14 juin dernier que l'on apprend que le village olympique s'étendra sur 51 hectares, à cheval entre Saint-Denis, Saint-Ouen et lîle saint denis Donc bien loin des beaux quartiers parisiens, mieux à l'exact opposé. Sur le site officiel de Paris 2024, une voix suave nous affirme que « Le cœur battant de Paris 2024, c'est la conviction que le sport change les vies. » Ah <rire> oui, c'est clair, hein 19 entreprises, 3 écoles, 2 foyers et un hôtel, soit un bassin d'environ 1 millier d'emplois, et plié de bien vouloir plier bagages et partir un peu plus loin. Ça c'est sûr, ça va changer leur vie. Alors que la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques qui est gérée par l'État, promet de trouver des solutions apaisantes, apaisantes, <rire> des habitants apportent, eux, un tout autre son de cloche. On nous a proposé un logement modulable dans une zone industrielle, très loin des transports, sans commerce, ni boulangerie, ni café, pas adapté aux personnes handicapées. Sympa Toujours dans le point, on apprend que pour respecter sa feuille de route, la Solidéo a l'obligation de maîtriser le foncier avant décembre 2019. Sans quoi, la loi olympique adoptée par les députés en 2018 permettra une procédure d'expropriation d'extrême urgence. Eh ouais les partenaires de Paris 2024 comme Alliance, Samsung, Toyota ou encore Visa bénéficieront des lois de la République et des forces de l'ordre les accompagnant pour virer les gueux du nord de Paris afin qu'ils n'entravent plus à la croissance sans frein de leurs profits financiers. Et en même temps, toute cette opération permettra de requalifier ces bords de scène jusqu'alors occupés par ces populations précaires et sales en véritable paradis pour Bobo. Ah c'est quand même beau l'excellence à la française. Cinquième et dernier point, et c'est donc bientôt la fin de ce huitième numéro, mais avant de passer à la bonne nouvelle à la good news, voici les dernières actus que j'avais envie de passer en revue pour ton plus grand plaisir. On commence par un petit détour via la mer Méditerranée qui, en ce mois de juillet caniculaire, bat des records de chaleur. La température de l'eau en surface atteint les 32 degrés et c'est tout l'équilibre de la biodiversité qui est en danger. Les scientifiques craignent le pire. Mais c'est une bonne nouvelle pour les migrants africains qui ne mourront donc plus de froid. Juste de noyades. Passons à Lyon, terre de GG, où les tarifs des bornes de rechargement des voitures électriques, gérées majoritairement par la société privée Blue Lye, ont augmenté de 700%. Passant de 5 à 40 euros la nuit. L'entreprise appartenant au groupe Bolloré, salut Vincent, justifiait s'adapter au marché local avant de rétablir le plafond à 6 euros la nuit suite aux bad buzz et aux très nombreuses plaintes. Ah la voiture électrique, ce petit goût, ce petit fumet de liberté et d'avenir serein. Poursuivons avec la Grèce où, à peine élu, le nouveau gouvernement conservateur et libéral vient de purement et simplement supprimer la brigade anti-fraude fiscale. Sans doute une stratégie sociale qui permettra aux plus riches grecs de revenir avec leur fortune pour investir dans le pays. Ou alors d'aller en visiter fiscalement d'autres. Pour finir en beauté, revenons chez nous en France pour le point gilet jaune. Ce sont 390 enquêtes à minima, car il y en a beaucoup confiées aux entités locales de police qui visent les forces de l'ordre via l'IGPN. Et à ce jour, je cite, aucune enquête n'a permis de conclure que la responsabilité d'un policier était engagée à titre individuel, précise Brigitte Julien, chef de l'IGPN dans Le Parisien. Et elle a raison, initiative personnelle ou pas, matraquer les manifestants ou les éborgner sont des ordres du gouvernement. Et enfin, la dernière chose à te dire cette semaine, la chose agréable, sympa, positive, ce ne sera pas cette fois une actualité, mais une recommandation. La chaîne YouTube de Studio Grapulax. Tu y trouveras des pépites d'humour à la sauce ORTF, mais qui piquent bien comme il faut, venant tourner en dérision, voire en ridicule, le gouvernement Macron. Pluralisme. Déontologie. Impartialité. Joignez la communauté des citoyens soucieux de partager une information de qualité en vous abonnant à La France en marche! Perso, j'adore, alors, file vite t'abonner. Je vais crever, mon dieu, il fait 40 degrés dans ce studio. J'ai coupé le ventilateur pour ne pas te gêner. Ah bah ben oui, je suis sympa, hein. sinon on ne s'entend pas, C'est pas possible. Hein. Donc j'ai ce truc pour rouge, bien évidemment. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Il se peut que ce soit le dernier numéro avant la rentrée. Peut-être pas, on verra si je survis à cet épisode caniculaire de ces prochains jours. Dans tous les cas, le prochain rendez-vous est fixé. Rendez-vous physique, réel, le 4 août prochain, un dimanche, à Genève. Pour en savoir plus, Regarde dans la barre de description de la vidéo, je t'explique tout. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner, de commenter, de partager et d'aller sur tipeee.com m'offrir un café, 2 euros par mois si tu le peux, si tu le veux. Enfin un café, un café frappé, froid, très très froid, avec des glaçons, hein, <rire> ça serait sympa. Parce que ça aide véritablement mon travail et le fait de vivre pour pouvoir travailler, hein euh, ce, ce compte Tipeee. D'ici là, moi je t'embrasse et je te dis à la prochaine parce que j'ai encore mille choses à te dire. Salut Oh mon Dieu, je vais crever